Ils sont à combien, les GDS, là Euh, 2 euros. Tu euh, que... les vends euh, combien, les vends Les... ça, là, oui Avec la pierre Oui. Mmh. Euh, 20 centimes. Et Mario Euh... 20 bon, centimes, aussi. Bon, c'est des bonnes figures, aussi. Ça, c'est... Cool, cool. Ça, aussi, 20 centimes. Allez, ah, c'est de l'entrée. ça, Euh, maman on a du claque. Ouais. 7 euros le tout ça va ouais, Les ouais. Ouais, ouais, faut, euh... 3 euros 3 euros 3 euros 3 euros 3 euros 3 euros 3 euros 3 je vous fais le toit à 5 euros. T'es fan des Pokémon Ouais. Comme les miens. Venez. Oui, merci beaucoup. Vous rien Ah non, je me pas dans mon sol. Ah, On pouvait ah oui. les enlever, bah, les dessiner. C'est des une C'est euh... ah, combien les posters Bah... Oui. bah bon, que je les fais avant Après, oh, j'en je ai peu, des plus grands. J'en ai des différents. Ça, ça Ça, c'est un peu plus cher. C'est... Là, je les vends au prix du marché actuel c'est très recherché en fait je sais pas du tout ce que c'est c'est les shikishi c'est des en fait des cartes c'est comme les boosters Pokémon c'est en paquet on ouvre et c'est de l'aléatoire et c'est une collection c'est on a pour mettre les cartes d'accord bon moi je vais finir mon tour bonjour David bonjour ouais ouais ça marche là tu vois j'en ai encore d'autres des grands là à l'intérieur c'en est Bon, là il y, y, y a deux styles, il y a Pokémon à l'intérieur et là il y a Hero Academia. Donc, là là c'est la série épée ah, oui, euh, bouclier. bouclier, la carte ouais. du jeu épée bouclier. Vous en avez combien de euh, faire Pokémon du coup oh, Ah ben là du coup alors deux différents. Ouais. Euh, j'ai celui-là, j'ai celui-là en sachant qu'il y en a ils sont double face. Euh, double face. Je vais en savoir, oui. Euh, bah ouais celui-là. C'est de la même série d'ailleurs. Ouais. Ouais. Version soleil et la version lune. Ça sent un. Et je crois que c'est un Ah non c'est un petit. Donc il y a ce côté-là et ce côté-là. Je crois que celui-là c'est un petit. Ah, bon. ah bah non c'est un petit ben bah... Et on a du jus d'orange et... Oh, du... et on a d'autres magazines. Je regarde. Bah après j'ai des magazines pas euh... ouverts. Enfin pas ouverts. Ils sont il y a.. Le poster ouais, est encore dedans. Du de coup le poster, je mais sais pas mais... ce que c'est le poster par contre. Ouais, bah, je vais faire un le poster je ne ferai pas des. Ah si j'ai Rosemary. Rose marie ouais, en, en, en pied, là. La voix du maître. C'est celui-là que j'ai déplié. Ah oui, c'est ouais. Et là c'est la version lune, voilà. Ah bah il y a aussi derrière. Ah non, ça c'est une autre. Mais lui, euh, je vais pas... lui, je vais le faire à 10 centimes parce qu'en fait, je vais me voir que. Ah oui. oui. Et encore. Ah euh, oui, d'accord, euh, bah, tu... bah, bah. euh, Il met celui-là, je te le donne. Parce il est a... un petit peu déchiré, donc euh, si tu le veux, euh, je le donne. Euh. Tu le veux ou pas Je ouais. le donne. Euh, je je vais vous prendre un lot, de toute façon. Un lot Carrément Bah oui. <rire> Carrément <rire> Bah enfin, oui. du coup, <rire> je ah non mais là c'est la carte épée bouclier. C'est laquelle c'est là. Non c'est pas la même. Non c'est là je l'ai fait Si il me semble. Oui mais c'est la je l'ai Là c'est la carte épée bouclier. Ah oui c'est Dracofeu. Dracofeu. Et feu derrière c'est.. Bah derrière c'est un. C'est chasseur de monstres ou un autre. Non c'est là. Oui, c'est un peu. Oui, chasseur de monstres c'est le magazine. Ah oui, c'est je sais pas pourquoi. Ouais, je préfère l'autre du coup. Ouais, c'était celui-là, la, <rire> ouais. la carte que qu qu qu tu voulais. Pile, tu sais, tu les. Ouais, c'est Si, si ouais. <rire> Attends, je trouve juste une pochette. Je la mets avec un autre. Ce chute. Ah, oui, c'est le drac feu avec euh, ses euh, versions ténèbres embrasées. Bonjour C'est les figures, on a Oui Ils sont à 3 euros de caisse. Jardenne, il me l'a offert à mon et anniversaire. De... Oui. Y a... Il y a juste... Euh... Il y a juste, en fait, Là, non, le parapluie, para euh, voilà. Voilà. Qui okay, est euh, un, petit... un petit bout de colle, je pense. Colle et... euh... En fait, il s'est cassé juste à l'apprenant. C'est ça en quoi En plastique. Ouais, c'est du plastique, oui. hein la gluce, Il n'y a pas les boîtes, en fait, sur le Vous ça. en avez Ouais. Oui ouais. Celui-là, c'est Harry Potter, non Oui, Harry Potter. On est par avec... Oui, bah oui. Passer bah, <rire> bah, par là, si euh, Et bah après, bah, je crois que c'est le ah, dernier. Pas, parce que celui-là, on, euh, celui euh, celui celui on a vu. Celui-là, on a vu je crois. Y a, il y a, le là, magazine le jaune. Le je ne sais pas si c'est le même que celui qui est derrière. Celui-là Oui, si, c'est le même. Oui. Oui. Ouais, si, le même, même je l'avais en plusieurs exemplaires. Du coup, ah oui, là, c'est vrai. C'est... Je sais, pas je sais plus comment il s'appelle. Ah. Hein. C'est fait. De... Oui, mais pas voilà. de mènes, Alors bon, du coup ça ferait combien de... Du coup. Mais en fait ça c'est des. Oh, Rosemary 10 centimes. C'est des euh, comment ça s'appelle, des secrètes 40, ouais, ça et, Du coup, Il des... euh, y en a 5 dans la série. Euh, 40 centimes, 60 centimes, bon ça fait 1 euro. 1 euro. Ouais, j'ai euh, un revenu parce que. Euh, L'album Pokémon. Ah, ah oui, c'est par carte. C'est par carte, ouais. par carte ouais. hein, les vous ne vous vendez pas. Euh, non, non, bah, là, non. Y a Après, on peut... Et là, y a des je pense pas voilà, qu'on va baisser euh, les prix. Parce oui, que non, mais je comprends. Après, je ne connais pas grand-chose. Après, là, c'est 20 cartes. d'accord. C'est 2 euros et il y a 2 cartes brillantes dedans. Bon, bah on va voir ça. Merci en tout cas. Euh, merci. merci. Il y a Digimon, maman. Là. Oh. Il y a des cartes aussi, Digimon. Un petit peu. Il que des Pokémon. Ah, mais il y a Pokémon, en cartes. Vous les vendez combien, cartes 10 centimes la carte. D'accord. Ça a combien les. Alors, il y a des prix sur chaque. 50 centimes. Oui, 50 centimes. 50 centimes, ça fait 1 euro. 132 euros, 2 ça fait, là. Et si je prenais tout le lot des cartes aussi, avec, vous voyez combien Tout ça, là Oui, vous un prix. Alors, il euh, bah, faut que j'écoute compte, savoir combien il y en a euh, 106. Hmm. Alors, on a dit 2 106, 106, euros. Donc, 106, donc, ça fait... Euh, ça fait 10,60€. Oh là. 10 ouais. 10,60€, je vous fais 8€, ça, et puis 2€, ça, ça fait 10 en tout. Est-ce que ça vous pas Ça fait beaucoup quand même. Hein ah. un peu. Ouais, ouais, ouais. Allez, 6€, je vous fais le tout. Okay. <rire> 6€ le tout, allez. d'accord Est-ce que je vous donne un sac en plus Oui. Mignonne, <rire> hein vous allez pouvoir mettre tous vos livres dedans ah, Non, je ne sais pas, non, je ne sais pas emmener. Tiens, je tout dedans. Merci. Est-ce que ça existe, cartes Pokémon Bah oui, ça existe. Oui, oui, je hein pense que ça existe, oui. Je ne suis pas très... tout ce qui est... Euh, euh, comment je dirais... Euh... Des chansons. Des salivés, voilà, Ah oui, d'accord. ne c'est pas prête comme ça. Donc c'est vrai que je n'ai pas... Oui, mais ça existe, hein, oui. Ah, bah, ça ah, faut, on va en trouver un C4. Vous les faites à combien, les jeux Ça dépend des jeux, ils sont entre, entre 2 et 5 euros. Tout dépend de ce, ce qui nous intéressent. Hello les amis, aujourd'hui j'ai plein de choses à vous présenter parce que du coup j'ai trouvé beaucoup de choses au vide grenier. Alors du rétro pour commencer, jeu Disney, tic et tac, je connais pas ce jeu là. Et Et j'ai un Mario Yoshi sur la NES également. D'ailleurs je me demande si euh, par hasard j'aurais pas tous les Mario sur la NES. Peut-être qu'il m'en moins, moi, j'en sais rien. Mais j'en ai plein déjà. Ensuite, on va passer sur la PS1. J'ai E.T. Je vous dirai les prix des jeunesses tout à l'heure. Parce que je les ai eus en lot avec autre chose. Alors suspense pour la fin de la vidéo. Donc le jeu Iti, e il est complet. En très bon état. Et je l'ai eu pour 1€. Euro. Sur le même stand j'ai eu d'autres JPS euh, One, j'en ai 4 autres. J'ai eu celui-là aussi pour 1€. La course des dinos. Bon je pense pas qu'il doit être super super bien. Ce jeu. Bon il est en très bon état par contre, il est complet aussi. Pour 1 euro. Voilà, complet, très bon état. Lui doit être intéressant dans Ensuite, j'ai Tomb Raider. La révélation finale. Donc j'ai eu pour un nouveau aussi. Il est complet. J'ai un 007. Complé. Par contre il n'est pas en très très très bon état La notice est un petit peu fripé Et puis euh, la jaquette euh, c'est pareil on dirait qu'elle a été pliée Un autre jeu Disney sur les dinosaures que Je ne connais pas non plus Celui-là est un peu moins bon état, il y une grosse rayure là Il est complet voilà. Les CD ils sont pareils ils sont nickels j'ai eu ensuite j'ai eu un petit catalogue pokémon enfin un magazine il y a quelqu'un qui a fait au feutre le jeu sinon il est en très bon état ensuite en pokémon j'ai aussi un petit truc comme ça pour ranger les cartes carte pokémon donc, il n'y a pas de carte dedans pour le moment je vais en mettre le magazine pokémon je l'ai eu pour 50 centimes et ça euh, je m'en fous bien plus parce qu'en fait c'est pas moi qui a acheté ça, moi, ai acheté ça c'est ma mère moi j'ai acheté ça 1 euro je l'ai eu Donc franchement, j'aime pas du tout euh, la tronche de Sacha. Je préfère comment il était avant. Ensuite, euh, j'ai des jeux PS2 aussi. Enfin, J'en ai deux. J'ai un Crazy Frog Racer 2 qui m'a l'air pas mal. Et je l'ai eu à 3 euros. Le prix initial c'est 24 euros. Il, il y a le prix qui est resté derrière. Je le connais pas ce jeu -là. Il est complet. Par contre je connais la célèbre musique de Crazy Fox, tout le monde connaît hein, pratiquement. Surtout les gens qui sont des années 2000 de Et le deuxième GP2 c'est Rigeriser 2. Je sais pas si je le dis bien. Je sais pas si on dit rig ou rag, mais mon anglais. Il faut que je revoie les bases. Hein. Voilà, donc lui c'est pareil, je l'ai pour 3 euros. Prix initial c'est c'était 12 euros ensuite 9,90 il est complet très bon état donc c'est pareil je ne connais pas non plus c'est un jeu de voiture ça ça va plaire à mon pote Jordan <rire> ensuite euh, un jeu vidéo est-ce qu'il va pas des petits trucs là bon je ne pense pas j'ai un petit kigoudi un Mario, donc ça ça doit être les petits jouets Mike Do. je l'ai eu à 20 centimes. Il ouais, y a un petit bouton là pour faire bouger la Voilà. Moi ouais, ce sera juste pour décorer euh... mes étagères. Hein. Euh, J'ai eu aussi un petit carapuce comme ça. Pour un euro. Au lieu de deux. Non attendez, je sais plus. Moi ouais, si c'était 2 euros de base et je l'ai eu à euro <rire> J'ai un DVD Pinocchio. Donc, je pense pas que je connais cette version là euh, ça me dit rien du tout donc euh, bah, j'en connais pas mal des versions mais celui-là je le connais pas j'aimerais bien voir Pinocchio film d'horreur aussi donc euh, il, a, il a pété ouvert il, il est sous liste je sais pas pourquoi est-ce que je pourrais le regarder mais... ce qui est bizarre c'est qu'on dirait la même marionnette là là que dans un autre film Pinocchio justement ça, ça fait un peu bizarre. Ah, en fait c'est Gepetto qui devient en bois, ok <rire> je sais plus du tout mais j'ai dû voir des extraits. En tout cas je pense pas que j'ai vu du... plus <rire> je sais pas par j'en ai partout je vous l'ai dit j'en ai beaucoup beaucoup aujourd'hui je suis trop content donc bah, j'ai eu ça pour 50 centimes 50 centimes donc c'est un petit magazine Des articles de jeux vidéo tout ça là, il n'y a pas que du pokémon on présente même le jeu pokémon snap ici là sur euh, switch et si on ouvre on a un énorme poster pokémon super beau voilà essayer de trouver une petite place là dans mon petit 30 mètres carrés bon je vais pas mettre ça dans un sac de bain donc voilà, donc, euh, il est super beau je trouve 50 centimes, ouais, ça va puis en plus elle m'a fait un loup. Euh, euh, je crois qu'en tout j'en avais pour euh, Un ou et des bananes Et elle m'a tout arrangé un nouveau. c'est super gentil Elle m'en avait offert un aussi donc, Je vais vous faire voir les autres oh, C'est que des posters Pokémon Bon je vous rassure, je n'ai pas que ça à vous présenter D'ailleurs si vous avez regardé les images Que j'ai filmé du Gris j'ai passé pas mal de temps à ce stand-là. J'ai dû, un... dû couper quand même parce que sinon la vidéo elle aurait été un petit peu longue. Voilà donc là j'ai un autre poster Pokémon. Donc derrière j'ai Skylanders mais alors ça ça m'intéresse pas du tout. Moi c'est vraiment pour Pokémon. Ça. Voilà. C'est euh, Soleil et Lune. J'en ai deux. C'est un Soleil et Lune aussi. Ils ont, ils ont tous été protégés comme ça, mais c'est cool. Elle avait plein de trucs intéressants, plein de Pokémon. Mais bon. Ça faisait un petit peu cher. Hein, après, euh... Voilà, c'est celui-là qu'elle m'a donné gratos parce qu'il y a un petit.. Euh, euh... Franchement.. Euh... C'est sympa. Donc Voilà. Pokémon. Derrière on a encore une scagnon d'or. Ça, ça m'intéresse pas du tout. Donc, je mettrai le côté Pokémon. Ensuite. qui est pas mal aussi là alors là c'est pokémon des deux côtés là j'ai celui-là et celui-là personnellement si j'accroche ce poster là j'opterai plutôt pour celui là je le trouve plus joli je sais pas ce que vous en pensez voilà et pareil c'est Pokémon et pays bouclier j'ai la carte de pokémon et Pé bouclier dans la map plutôt alors c'est pareil la carte à nous super joli j'espère qu'on va bien l'amuser et derrière c'est comme ça donc ça ne m'intéresse pas du tout l'arrière voilà. malheureusement j'ai pas beaucoup de murs à découvrir alors. J'en ai un, dernier, c'est lequel dernier Alors, là, j'ai. Voilà. C'est euh, une championne d'arène, je ne sais plus. Rosa, je crois qu'elle s'appelle. C'est une me semble. Un peu plus trop. Comme moi, les noms des champions d'arène, c'est pas ce que je retiens. facilement. C'est pas très important. Le principal c'est de finir le jeu, d'avoir tous les badges, de vaincre tous les champions d'arène, de compléter le pokédex, tout ça, et attraper les tous. Alors attendez, je regarde si j'en ai d'autres. Je crois que j'en ai pas d'autres, par contre j'ai des magazines, euh, je crois que c'était sur le même stand ça Non c'était pas sur le même stand, c'était un, un autre stand, non. je m'en souviens. Donc là j'avais eu un petit Gulli Mag à 50 centimes. Et euh, le prix d'origine c'est 3,90. Il ah, y a même le poster devant, Il est complet oh, Je suis trop content Poster Pokémon Ah oui ça m'a fait un plus Il est beau Sachez les amis Ah derrière c'est pas mal On a Cédric J'aime bien ce dessin animé là aussi J'aime bien mais je préfère Pokémon Moi <rire> bon, après euh, ça c'est euh, Diamant et Perle Ah non c'est Battle Dimension Ouais bah c'est pas les saisons que je préfère quand... Après, euh, c'est Pokémon, donc c'est Pokémon, donc voilà. Hop. Euh... Donc voilà, 50 centimes, le magasin est pour poster, correct. Sur le même stand, j'ai eu un, un dragon blanc, là, comme ça, avec le guillot, tout ça. Donc, prix d'origine, c'est 5,50 euros. Là, là, là aussi, j'ai un poster, super un petit peu chiffonné il faut savoir c'est juste là là faudrait que je, je, faudrait que je mette un truc lourd dessus pour récupérer un petit peu donc euh, dedans bah, c'est un peu comme l'autre hein, c'est des articles un petit peu surtout donc, euh, donc dans celui-là il n'y a pas de pokémon j'ai le poster yu ah, j'aime bien yu aussi ah bah si j'ai pokémon aussi encore juste ici et yu gi -Oh de l'autre côté Bon après euh, Bon c'est pas très très joli joli j'ai des posters mieux que ça donc c'est pas forcément ce que je ce que je mettrais Et j'ai eu celui là pour 50 centimes aussi donc c'était au même stand également Elle m'avait fait un prix avec euh, avec les quatre euh, et le Kassa Digimon aussi qui était sur le même stand 50 centimes voilà, C'est pas très courant de trouver des Digimon, donc on trouve plus sensiblement des Pokémon. Et donc dans ce même stand, j'ai eu 106 cartes Pokémon. Bon, donc elle avait compté, donc je sais qu'il y en a 106 normalement. Et euh, du coup, toutes les cartes là, les 106 cartes plus les magazines que je viens de vous montrer, plus le classeur Digimon. C'était, ça revenait, hein. elle m'avait fait un prix pour euh, 10 euros, 10 euros de banane, je ne sais plus trop. Et euh, au final, bon bah j'ai tout pour 6 euros, donc euh, c'est super. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses, j'ai des trucs un peu plus, comment dire, des trucs qui m'ont coûté un petit peu plus cher, mais qui valaient le coup. Alors c'est parti, on va commencer par ça. Donc là, c'est que des consoles. Donc, j'ai la Master System Sega. Alors, je l'avais quand j'étais petit, mais elle ne marchait plus. Donc, euh, là, c'était l'occasion de la prendre pour 45 euros avec un jeu de tennis. Et j'avais eu quoi avec Ah oui, les jeux que je vous ai présentés tout à l'heure. En avec, fait, j'avais eu ce, ces jeux-là. Donc, rien à voir, hein, c'est la NES, ceux-là, ces jeux-là. Mais euh, du coup, euh, j'avais pris ça en plus de la console. La console avec le jeu était à 45 euros. Il y a une petite manette avec aussi. Il faudrait que j'en trouve une deuxième. Et euh, 45 euros. Et avec les deux jeunesses, j'ai eu tout ça pour 70 euros. Je crois qu'il y avait un jeu à 15 euros. Ouais, ça devait être celui-là. Et lui, 20 euros. Et du coup, avec la console, il m'a fait un bon prix 70 euros. Oh, c'est beau ça! La Xbox 360, ma première Xbox. J'ai jamais joué sur Xbox de ma vie, encore oui, je sais, je suis en retard. <rire> voilà. Donc elle est presque en très bon état, il y a juste des petites rayures là, euh, voilà, comme ça là. Hop, hop. J'ai une carte mémoire avec. Par contre, je crois qu'il manque un câble. J'ai euh, ce gros câble là. là mais euh, je me demande si, euh, si il m'en manque pas un il faudrait je pense une HDMI ou un truc comme ça avec j'ai eu ce jeu là complet et euh, j'avais eu aussi avec un Sonic Tennis mais euh, je l'ai oublié je l'ai oublié euh, chez ma mère je l'ai pas là euh, la console avec les deux jeux, j'ai eu tout ça pour 50 50€ Au début le gars il avait mis ça plus cher, genre c'était 5€ le jeu déjà Et puis euh, la console je crois qu'il a ah je sais plus. mais c'était pas 50 50€ le prix de base Donc il l'a fait baisser après donc bon, pour 50€ je me suis dit bon allez C'est bientôt la fin des Grenier mais euh, j'en connais un qui est pas très très loin de chez moi Qui a voilà, 6km à peu près euh, généralement, eux, euh, ils en font un tous les deux semaines ou un tous les mois, je sais plus. Ouais, je revois ça. Et euh, en fait, euh, du coup, euh, l'hiver, ils font encore des huit sauf qu'ils sont dans une serre. Comme ça, euh, bah, ça évite de se prendre la flotte, euh, de se les cahier tout ça. Donc euh, je pense que cet hiver, bah, je continuerai de temps en temps à y aller. Puis comme ça, bah, je pourrais continuer à faire les vidéos huit N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'adore prendre le temps de vous lire et tout. Vous pouvez mettre des pouces pour soutenir ma vidéo, pour la rendre plus visible. Quant à moi, j'ai tout ce bazar à ranger là, donc bah je vais devoir vous laisser. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis